Solopreneur, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 177 du podcast destiné aux entrepreneurs individuels. Aujourd'hui, on va parler de formation en ligne et plus précisément de comment trouver une idée de formation en ligne qui soit rentable, c'est-à-dire que quand tu lanceras cette formation en ligne, eh ben, tu vas avoir des clients. Okay C'est l'objet de notre épisode aujourd'hui. Juste avant de commencer, je suis actuellement en train de lancer un tout nouveau programme, je t'en ai parlé les, euh, les semaines précédentes, qui s'appelle Passion Formation. Si tu vas sur passionformation.com, passionformation.com, tout coller, tu tomberas sur la page de présentation de ce tout nouveau programme. Et je te préviens tout de suite, il y a des places limitées. Donc, si tu es intéressé, cours vite parce que c'est un programme euh, que je lance en live cet été. Et ce sera peut-être lancé plus tard euh, sous d'autres formes, mais en tout cas, cet été, c'est en live. Et donc, les places sont limitées à seulement 15 personnes. Donc, si tu es intéressé pour un programme d'accompagnement complet sur la formation en ligne, va sur passionformation.com où il y a le lien en description. Et euh, bah, si tu as des questions, n'hésite pas. Surtout pas et je t'en parlerai plus longuement à la fin de cet épisode. Ok, alors aujourd'hui, euh, comment on va trouver une formation en ligne Alors peut-être quelques euh, basiques, quelques fondamentaux pour que ce soit bien clair pour toi, sinon euh, tu ne vas pas trop comprendre ce qu'on fait là. La formation en ligne, c'est un des business models les plus rentables qui soit. Pourquoi Parce que on, pour faire simple, hein, on enregistre des vidéos qui aident des gens à atteindre un résultat euh, X. On les amène d'un point A à un point B avec une méthodologie, si tu veux, c'est comme un livre, un guide papier, mais c'est en vidéo. Tu fais des vidéos, tu enregistres et tu balances ça. L'avantage par rapport à un livre, par exemple, c'est que ça n'a aucun coût. Tout est digitalisé. Et l'autre gros avantage, c'est qu'on peut en vendre plein, plein, plein, plein, plein et à un tarif beaucoup plus élevé. Il n'y a aucune restriction. Et donc, toi, l'idée, c'est que par exemple, si tu as fait une formation sur euh, comment euh, être fort à Fortnite, si tu joues aux jeux vidéo, comment euh, tricoter, comment euh, bien euh, s'habiller quand on est un homme, bref, quand tu as fait ce genre de formation, une fois que c'est en ligne, eh ben, c'est bon, tu peux dormir et tu auras de l'argent qui va rentrer automatiquement. Évidemment, ce n'est pas aussi simple que ça, mais la théorie est là et il y a des milliers et des milliers de personnes aux États-Unis qui vivent pleinement de ça. En France, je pense que c'est plutôt des centaines et euh, bah, j'en fais partie. Et depuis que j'ai créé des formations en ligne, et bah, mon business a explosé. A explosé. Oh, disons que j'ai fait du x3. Et euh, aussi, il y a Forbes qui indique que le marché de la euh, formation en ligne sera de, je ne sais plus si c'est 225 ou 325 milliards de dollars en 2025. Donc, ce sera 3, 325 ou 225 milliards, des milliards hein, de dollars. Ça, un marché énorme. Pourquoi Parce qu'en fait, les petits entrepreneurs comme toi et moi, en fait, non, on ne représente rien du tout. Là où il y a vraiment de l'argent qui, qui, euh, qui se fait, c'est quand une, une grosse boîte de formation vend euh, une licence à 100 euros par employé euh, pour une boîte avec 100 employés. Et Là, ça fait du 100 000 euros par mois et puis ça fait du 1 million d'euros euh, par an. Okay tu vois un peu le genre de business model pourquoi Ça marche beaucoup parce que les gens aujourd'hui ont besoin de se former, la société change, elle évolue, il faut qu'on soit euh, meilleur que les robots parce que si on ne se forme pas, on se fait rattraper par les robots et du coup, euh, bah, pas besoin de rattraper dans le sens où on peut euh, nous remplacer par des machines. Hein, Donc en gros, si tu n'acquires pas de nouvelles compétences, bah, ton métier, quel que soit ton métier, un jour, il va être remplacé par euh, une machine. Donc, c'est pour ça qu'il y a une vraie emphase sur la formation. Et toi, en tant qu'entrepreneur, c'est d'autant plus important que tu euh, te formes parce que tu n'as personne d'autre sinon pour te former. Tous les jours, tu es à peu près tout seul. Et surtout, surtout, bah, profite de cette opportunité pour vendre des formations à ta communauté qui va vraiment les aider à atteindre un résultat. Donc, en mettant des vidéos en ligne, tu peux gagner de l'argent et aider ta communauté à se former à moindre coût, d'accord Donc, si ça, c'est clair pour toi, euh, ben, on va pouvoir continuer. Alors, j'aimerais que tout le long de cet épisode, tu gardes en tête la règle d'or. La règle d'or dans la formation en ligne, c'est qu'il faut créer une formation en ligne sur un sujet le plus urgent et important possible. Si le sujet de ta formation en ligne est urgent et important, tu vas gagner de l'argent. Typiquement, par exemple, si tu fais une formation pour aider les quadragénaires à trouver l'amour de leur vie, ça répond à un besoin urgent et important. Urgent parce que, voilà, peut-être il y a beaucoup de gens qui ont la quarantaine, qui sont célibataires ou divorcés et qui veulent se remettre en couple et c'est urgent, ils ne veulent pas attendre 60 ans et c'est important de se sentir aimé, d'aimer, d'être en couple, du moins pour la plupart des gens. Donc, en répondant à des problèmes urgents et importants de ce type, tu peux gagner de l'argent. Si tu ne réponds pas à un besoin urgent et important, du style « comment bien habiller son chat euh, l'hiver ben, euh, », c'est c'est peut-être pas si important que ça et ni urgent. Donc, tu ne vas pas vendre beaucoup. Okay et je dis ça, mais en même temps, je crois qu'on est un des pays avec le plus d'animaux domestiques. Et voilà, juste euh, si ça peut te donner une piste. Donc, garde ça en, en tête. Plus c'est urgent, c'est-à-dire plus la personne a besoin euh, que son problème soit résolu rapidement et plus c'est un problème grave et important, plus tu as la capacité de gagner de l'argent. Moi, par exemple, j'ai travaillé pour des euh, entrepreneurs qui, euh, euh, qui vendaient de la formation en ligne euh, sur l'immobilier. Bah, là, ça répond à un besoin important hein, d'investir et de préparer sa retraite. Et c'est relativement euh, urgent parce que euh, bah, si on a de l'argent dans son compte en banque, euh, bah, chaque jour où on ne l'investit pas, bah, c'est un peu de l'argent perdu. Il y a un coût d'opportunité. Okay Donc voilà, tu comprends l'idée On y va alors maintenant. Si tu veux, on va faire ça en trois temps. Je tiens à réfléchir sur une technique qu'on appelle le benchmarking. Tu verras, le mot est stylé, mais euh, c'est très simple. Comment on va sonder notre public et comment on va. Euh, choisir une thématique qui soit adaptée à notre situation personnelle parce que sinon, ça sert à rien. Donc, tout d'abord, le benchmarking, c'est simple. Tu peux aller sur Udemy, U-D-E-M-Y. Tous les liens que je vais citer vont être sur solopreneur.fr slash 177. Euh, donc, sur Udemy, tu vas pouvoir, une fois inscrit, accéder à quelque chose qui s'appelle le Marketplace Insights. En gros, il te montre euh, s'il y a des gens qui cherchent euh, qui veulent. En fait, c'est une place de marché estueux, C'est comme le Amazon des formations en ligne. Il y a des gens qui viennent et s'ils tapent par exemple comptabilité et plus ils tapent un mot, plus U Udemy sait que ce mot est recherché et il va aussi te dire s'il y a beaucoup de concurrence. Donc, idéalement, c'est un mot qui est très recherché avec peu de concurrence. Donc, si tu crées une formation sur quelque chose qui est très recherché et il n'y a pas de concurrent, bah, tout le monde va acheter ton produit. Et il y a des gens qui gagnent des centaines de milliers et des millions d'euros sur Udemy. Hein, vraiment, il faut que tu gardes ça en tête. Donc, je vais te mettre ça euh, là-bas, mais tu peux déjà juste te balader sur Udemy, sur la plateforme euh, aller voir dans les catégories, regarder les formations qui se vendent le mieux, leurs notes, pourquoi elles se vendent bien, combien ils en ont vendu, euh, Regardez du côté des États-Unis, parce que si aux États-Unis, par exemple, il y a une, des, des, des thématiques qui sont en plein essor et qu'en France très peu, bah, il y a peut-être une opportunité parce que ça va bientôt arriver. Euh, donc, utilise une plateforme comme Udemy pour chercher ça. Tu peux aller aussi, aussi sur tuto.com. Autre manière de... Chercher si ta thématique a une opportunité, c'est d'aller sur des sites comme Amazon et tu cherches des livres parce que si sur la thématique, il y a beaucoup de livres qui, ont, qui sont parus et qui sont bien classés parce que beaucoup de gens achètent, ben, il y a des chances que s'il y a des gens qui achètent, qui payent pour lire sur certaines choses, eh ben, que si tu fais une formation, ça va marcher aussi, voire mieux même. D'accord Parce que là, ce qui est important de savoir, c'est quelle est la demande, plus que l'offre d'ailleurs. Les concurrents, je ne dis pas qu'on s'en… Si on a vraiment beaucoup, euh, c'est un peu compliqué. Vous, très franchement, euh, si tu m'écoutes maintenant, euh, il voilà, y a très peu de gens qui… Euh, voilà, si tu m'écoutes en 2019, 2020, 2021, la concurrence est encore extrêmement faible, extrêmement, extrêmement faible. Et c'est parfois même mieux qu'il y ait un peu de concurrence. Pourquoi Parce que quand les gens tombent sur sa formation, il y a ta formation qui est suggérée, qui est pas loin, et ta formation, si elle est un peu différente pédagogiquement, sur le fond, la forme ou sur la niche, par exemple, ce concurrent parle de... Euh, par exemple, sur Udemy, j'ai oublié son prénom et son nom. Il y a quelqu'un qui, qui met beaucoup de vidéos sur le marketing digital. Donc, je pourrais dire, OK, bah, moi, si j'y vais, euh, j'aurai un gros concurrent et ce n'est pas bon pour moi. Marco Blanco, Marc Blanco un truc comme ça, je ne sais pas quoi. Et, euh, alors qu'en fait, non, parce que lui, il attire beaucoup de gens sur la plateforme donc, ça fait grossir le marché. Les gens se disent « Ah, on peut acheter de la formation pour se former sur Facebook, Instagram et tout. » Et du coup, grâce à lui, il ouvre le marché, il agrandit le marché et nous, on peut s'insérer. Donc, moi, j'ai trois formations sur Udemy, hein. Business Plan Express, YouTube pour les dé débutants, Instagram pour les débutants. Donc, voilà, c'est des formations que j'offre pour les membres de la famille solopreneur notamment. Donc, allez sur Udemy, allez sur Amazon et… Comparer. Évidemment, tu peux taper directement sur Google, tu tapes formation en ligne quelque chose ou si tu tapes en anglais, ça va te donner, tu vois, tu tapes online course et, ton, et ta thématique, ça va te donner des idées. Euh, la dernière formation que j'ai suivie, par exemple, c'était sur le permis euh, auto. Pas pour passer le code, pour passer la conduite. Donc tu te dis à quoi ça sert de regarder des vidéos pour conduire. Bah, moi, je peux te dire que j'ai investi, c'était même pas 50 euros et ça m'a fait économiser plein d'heures de conduite. Donc, euh, c'est vraiment, vraiment utile de euh, comparer, de voir ce que les autres font. Ça, c'est le benchmarking. Deuxième point, une fois que tu as fait un peu ton benchmarking, idéalement, c'est d'aller sonder un public cible. Alors, comment tu peux sonder un public cible Ça, c'est pas facile. Bah, tu peux le faire si tu as... En fait, si as des emails, ça devient facile. Si tu as déjà créé une base d'email, tu leur envoies un email, tu leur envoies un questionnaire, tu leur dis de te répondre. Euh, voilà, Tu peux juste poser ta question comme ça et ce sera assez efficace. Donc ça, c'est l'email. Après, tu as les réseaux sociaux. ok. Si tu as déjà une, une, une audience sur les réseaux sociaux. Et puis, tu as WhatsApp. Moi, j'ai utilisé ça dernièrement. Donc, n'hésite pas à inviter les gens, par exemple, à aller sur WhatsApp pour discuter avec toi. Donc, évidemment, après, il bah, y a euh, euh, avec tes proches, hein, tu leur envoies un SMS, tu leur poses des questions. Donc, l'idée, c'est de trouver un public cible. Okay si, tu, si on reprend l'exemple de tout à l'heure, tu veux aider un célibataire euh, quadragénaire à trouver euh, euh, l'amour, bah, vois si autour de toi, il y a des gens comme ça et pose-leur la question, qu'est-ce que tu aimerais comme formation Est-ce que si je fais ça à tel prix, ça pourrait t'intéresser Alors, surtout, évidemment, ce n'est pas parce que les gens, ils disent non que c'est non, hein. Surtout quand tu leur parles de prix. Euh, et euh, voilà, tu essaies de comprendre et tu dis, voilà, il y aura ça, ça, ça dans le programme. Est-ce que tu as une idée Bref, tu fais des feedbacks. Moi, je vais même jusqu'à aller faire des ateliers, okay des ateliers euh, où du coup, bah, je vois les besoins des gens en live. Et après, ça me donne euh, une idée sur, OK, cette thématique-là a un potentiel. Je vais même faire de la prévente par exemple, pour ce genre d'atelier. Je vais pré un tarifs euh, très intéressants sur cette thématique et euh, bah, les gens qui sont intéressés ils viennent, ils s'inscrivent et, et, et ça veut dire que si je fais une formation en ligne, derrière je peux vendre. Mais si personne veut euh, ni même acheter ou assister à un webinaire, ça c'est aussi un, une manière de, de tester les choses. Si personne ne veut euh, s'inscrire à ton webinaire, c'est que si tu fais une formation en ligne il y a peu de chances que ça marche aussi. Donc voilà, ça c'est vraiment de questionner ton public cible. Benchmarking, questionner ton public cible et troisième point, euh, pas le plus important, je voulais dire le plus important, mais très important, c'est est-ce que c'est adapté à ta situation personnelle Est-ce que si on prend tout ça là, tout ce qu'on a vu avant, est-ce que maintenant là, là où les thématiques que tu as, bah, c'est adapté à toi Clairement, bah, est-ce que, es, euh, est que ça te passionne quoi. Alors le test si tu veux, c'est que tu as ces idées si je te dis, si tu lances la formation dans un mois. Est-ce que tu es chaud Si je te dis dans deux semaines, il faut que tu lances ta formation, est-ce que tu es toujours chaud ou tu stresses Si je te dis dans une semaine, il faut que tu la lances, est-ce que ça te rend anxieux ou ça te donne un peu de joie Si je te dis en 48 heures, qu'est-ce que ça procure en toi Alors après, il y a un stress normal qui est lié, euh, « Ouais, je ne connais pas la technique, ouais, j'ai peu de temps, d'accord ?» Ça, c'est normal. Mais si c'est, ah, oh, cette thématique-là, en parler là à fond pendant les 48 prochaines heures, ça me saoule ben là, c'est peut-être pas la bonne thématique. Je te pose trois autres questions pour te faire réfléchir aussi. Pose-toi la question, est-ce que tu es suffisamment compétent Alors, attention parce que la compétence, ça ne veut pas dire que tu sois un expert absolu. Il faut juste que tu sois suffisamment bon pour aider des vrais débutants. Tu ne vas pas aider des experts à être encore plus experts si toi-même, tu n'es pas expert. Par contre, si tu es moyennement expert dans ta thématique, tu peux aider des débutants, débutants. Okay Et ces débutants, ils ont besoin de toi. D'accord Donc, tu peux te demander, suis-je suffisamment compétent Suis-je suffisamment passionné Voilà. Est-ce que j'aime si, Pourquoi Si ça me stresse de publier une formation en, en deux jours, est-ce que en fait, c'est parce que j'aime pas suffisamment cette thématique Et Est-ce suffisamment urgent Est-ce que c'est assez urgent pour toi Parce que ça, si ce n'est pas urgent pour toi, tu ne vas pas lancer ta formation en ligne. Typiquement, tu n'as pas besoin de gagner d'argent euh, T'as d'autres priorités dans ta vie actuellement bon bah voilà il euh, n'y a rien qui va se passer mais si tu es en galère d'argent ou si tu as des objectifs financiers précis là ça va te motiver ok euh, je te donne quelques idées euh, comme ça cadeau euh, pour, pour te t'inspirer un peu euh, ça peut être apprendre euh, enseigner le français à des anglophones euh, dans les jeux vidéo euh, apprendre les gens à créer des podcasts, ça je pense que ça va croître dans les années à venir. Euh, comment euh, gérer l'entreprise pour un entrepreneur individuel, okay, les règles de gestion, d'optimisation, de management d'entreprise, voilà, de gestion des finances. Euh, pour euh, des Anglais, si tu parles anglais, hein, comment, euh, comment visiter la France quoi, euh, Quels sont les lieux à visiter Ou comment visiter Paris, si es à Paris par exemple euh, apprendre le piano, apprendre à chanter. Bref, il y a vraiment, vraiment plein d'idées. Okay C'est très, très riche. Et euh, j'espère, dans les prochaines semaines, interviewer de plus en plus d'entrepreneurs de, qui vendent des formations. Comme ça, ça va t'inspirer. Tu verras. Il est temps maintenant de te partager la ressource de la semaine. Donc, je te parlais de passion formation. Si tu es vraiment motivé à travailler avec moi, à atteindre des résultats, à être à fond cet été pour que au 31 août, euh, août tu aies ta formation en ligne, euh, j'ai quelque chose d'énorme pour toi. Alors tout d'abord, les prérequis, c'est qu'il faut que tu aies une, un minimum une passion, un minimum une expertise et un minimum une empathie pour les gens. C'est-à-dire que tu veux vraiment aider les gens. Si tu as ces trois ingrédients, tu peux vraiment fondre de la formation en ligne. Alors je t'arrête tout de suite si tu dis « oh je ne suis pas suffisamment passionné, je ne suis pas suffisamment expert, je n'ai pas suffisamment d'empathie ». Il n'y a, y a, y a qu'une catégorie d'entrepreneurs qui réussit. C'est des gens qui se lancent. Dans cette catégorie, il y a deux types. Il y a ceux qui se lancent alors qu'ils ne sont pas très bons, qui ne sont ni trop passionnés, ni experts, ni empathiques et qui euh, bon, vont gagner de l'argent, mais ça va être un peu de l'arnaque. Si tu veux, ça va être du blabla. Ils font ça juste pour l'argent. Et il y a ceux qui se lancent en sachant qu'ils ne sont pas super euh, experts, ils ne sont pas aussi passionnés qu'ils qu aimeraient, qui n'ont pas autant d'empathie et qui vont développer ça en fonction de leur avancement. Mais en tout cas, il y a une catégorie d'entrepreneurs qui ne réussit jamais, c'est ceux qui se découragent eux-mêmes, qui s'auto-sabotent. Et ça, je voulais vraiment te dire ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont énormément à donner mais qui dans leur tête se disent « ben euh, Non, je ne suis pas assez bon. » et bah, Du coup, en fait, tu te trouves des excuses pour ne pas te lancer. Et résultat, tu ne te lances pas et tu n'atteins pas tes résultats. Et c'est du gâchis pour toi, parce que d'une, tant que tu n'as pas lancé, tu ne sais pas. C'est du gâchis pour les autres qui auraient aimé avoir ton aide. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important que tu comprennes ça. Euh, donc sinon, donc la formation, elle, a, elle aura lieu en live du 15 juillet au 31 août. Donc il faut que tu sois au moins disponible 5 semaines sur les six semaines. Okay, sinon, tu ne vas pas pouvoir suivre correctement et par semaine, j'attends de toi au moins 15 heures de disponibilité. Si tu n'as pas 15 heures à dédier par semaine, en tout et pour tout, hein, pour se former et pour apprendre et pour appliquer, bah, euh, ça ne va pas être efficace pour toi. Donc ça, c'est important que tu aies ce temps de disponible. Euh, sache que ça va aussi te demander un peu de budget pour euh, t'inscrire à certains outils donc, euh, sur les trois prochains mois, il faut que minimum tu aies 100 euros à plus à dédier en plus du coût de ma formation. Donc, ça, c'est important euh, aussi. Euh, autre chose que je voulais te euh, dire, c'était euh, le, le programme. Oui, oui, bah forcément, le programme, c'est important. Le programme, c'est le suivant. Euh, la formation aura lieu du 15 juillet au 31 août et ce sera divisé en trois parties. Tout d'abord, trouver une thématique rentable. Ça, c'est super, super important. Okay Donc, on va passer deux semaines sur ça. Il y aura des modules, des vidéos pour t'expliquer comment trouver une thématique rentable. On va voir comment créer une formation. Ok, Toute la partie technique. On va voir comment vendre la formation. Okay ça, c'est aussi hyper important. Comment, une fois que tu as ta formation, tu peux la vendre okay, Tout simplement. C'est aussi euh, simple que ça, mais euh, bah, tu ne peux, tu peux pas le faire si tu n'as pas les bons outils, si tu n'as pas la bonne stratégie. Et tu peux avoir la meilleure formation au monde si tu ne sais pas la vendre. Euh, ça va être dur pour toi. Donc, on va trouver une thématique rentable ensemble. Tu vois, je vais te montrer exactement tous les outils et les méthodes pour tourner tes vidéos, notamment, et utiliser les plateformes. Et puis, tu vas savoir comment vendre. Donc ça, je vais t'accompagner vraiment de A à Z en six semaines. Comment je vais le faire d'un point de vue pratique bah, Il y aura une pédagogie adaptée, c'est-à-dire que bah, tu vas pouvoir avoir des, euh, accéder à des vidéos de formation. Ça, c'est euh, la base, tu sais, mais aussi des supports de cours. Je, je vais t'envoyer en format papier des supports de cours. Tu vas pouvoir euh, avoir des, euh, des, des, des dossiers en papier pour travailler sur les vidéos. Tu ne vas pas juste regarder des vidéos en mode Netflix, non, tu vas travailler. Okay et dans ce coulis-là, en bonus, tu auras aussi des cadeaux, un peu de matériel euh, pédagogique, tu verras, j'ai hâte de te montrer ça si tu t'inscris. Chaque semaine, attention à, à, à ce que je vais te proposer là, mais j'ai euh, mardi, tous les mardis à 8h30, les mercredis à 14h et les jeudis à 18h30, je vais t'aider durant des sessions de coaching en groupe. Tu pourras venir une fois, deux fois ou trois fois, mais il faudra au moins venir une fois par semaine euh, à n'importe laquelle de ces sessions, à 8h30, 14h ou 18h30. Quand tu viendras, je t'aiderai euh, à résoudre tous les problèmes que tu as. Donc, c'est indispensable que tu viennes au moins une fois euh, par semaine et euh, ça dure que six semaines le coaching en groupe. Donc, profites-en surtout. Euh, pour me poser tes meilleures questions parce que je veux vraiment t'aider durant ces coaching en groupe. En dehors de ça, à chaque fois que tu as une question, tu envoies un email au support, tu auras une réponse sous 24 heures hors week-end. Donc ça, c'est important, tu n'es jamais seul. Okay Il y aura un groupe Facebook, un groupe WhatsApp où tu pourras aussi interagir avec les gens. Donc ça, c'est aussi important. L'effet de groupe, ça va vraiment te motiver. Tu vas voir. Donc à l'issue des six semaines, en fait, tu auras ta première formation en ligne. Alors, il y a une garantie satisfaite ou remboursée. Donc, au 30 juillet 2019, si tu n'es pas intéressé, euh, tu m'envoies un email, je te rembourse. Et après seulement le remboursement, je te demande euh, bah, par curiosité pourquoi tu, tu, tu as voulu te faire rembourser. Mais en tout cas, voilà je ne te pose pas de questions avant, il y a zéro condition. Tu m'envoies juste un email et je te rembourse. Alors, il y a des bonus. Forcément, tu t'y attendais il euh, y a, attention, là aussi, encore une fois, il y a un stage de perfectionnement le 18 octobre 2019 en région parisienne. Ça vaut 500 euros, tu auras juste les frais de bouche à payer de 30 euros. Donc, tu vas pouvoir venir pendant une journée, il bah, y aura tous les membres de la formation, presque, je pense, euh, et je vais t'aider à améliorer ta formation pour accroître les ventes. Okay, donc ça, ça aura lieu le 18 octobre. « Je t'offre une session de coaching individuel, juste avec moi. » Donc ça, ça vaut 300 euros déjà. Donc juste avec moi, tu auras une session de coaching euh, individuel. Il y aura un pack de formation sur la marque personnelle, YouTube pour les débutants, Instagram pour les débutants, Business Plan Express, le sommet virtuel sur le 2019, la feuille de route de l'infopreneur. » Bref, tout ça, ça vaut près de 500 euros de formation que je t'offre pour compléter ta formation. Il y aura nouveauté, une permanence téléphonique technique illimitée. Okay ça fait beaucoup d'adjectifs. En gros, du lundi au vendredi, de 13h à 14h et de 18h à 19h, tu pourras appeler à un numéro qu'on te filera. Et puis, mon assistant et moi, on te répondra euh, à tes questions techniques. D'accord, Donc, ça, rien que ça, ça vaut... 600 euros sur toute la semaine. Sache que, euh, voilà, si tu veux faire appel à moi, par exemple, si tu veux travailler avec mon euh, assistant, ce sera euh, 100 euros pour deux heures de coaching technique, WordPress, etc. Là, c'est totalement gratuit au téléphone et s'il le faut, vous faites une visioconférence. Je vous offre aussi, euh, je t'offre aussi un colis que je te livre partout dans le monde. Donc voilà, ça aussi, euh, c'est cadeau. Donc si tout ça t'intéresse, si tu veux nous rejoindre, va sur passionformation.com. Il y a, euh, à l'heure où je te parle, il ne reste plus que 6 places de disponibles, 6 places. Donc, si tu es intéressé, inscris-toi parce que je ne suis pas sûr en plus de le refaire sous, sous cette forme-là ou si je le fais, c'est euh, l'année prochaine, c'est sûr. Donc, ne traîne pas. Si tu veux créer ta formation en ligne, c'est le moment. Va sur passionformation.com et je te montre euh, je t'accompagne, comment faire, et si tu as des questions, t'hésite surtout pas. L'actu de la semaine, il y a un marina, qui est en, euh, mon épouse qui est en week-end, quoi, qui va pas en week-end, qui est en vacances 3-4 jours, là, et euh, pendant son absence, c'était n'importe quoi. Je, faisais, je me couchais à pas d'heure, je me réveillais n'importe quand, euh, je mangeais n'importe quand, euh, bref, très mauvaise hygiène de vie, très mauvaise structure, je travaillais le soir, bref, au qu'elle revienne, mais euh, voilà, tout ça pour te dire l'importance d'avoir un cadre. C'est très dur d'être productif et efficace quand tu n'as pas de cadre. La semaine dernière, j'étais au Salon des entrepreneurs chrétiens. C'était top. Je te montre un court épisode de vlog. Si tu veux aller le voir, va sur solopreneur.fr/slash 177. C'était une première édition qui se déroulait à Créteil. Donc il y avait 200 entrepreneurs chrétiens et les places étaient vendues un mois à l'avance déjà. Il n'y en avait plus. Donc c'était vraiment, vraiment top. Donc vivement que j'y aille l'année prochaine. Aussi, donc voilà, si tu es chrétien, c'est quelque chose qui peut t'intéresser. Tape salon des entrepreneurs chrétiens sur Internet. Euh, et aussi, donc je te disais que j'avais eu mon permis. Euh, je vais aussi te dire que la première fois que j'ai conduit, c'était illégalement. En fait, dimanche après euh, l'église avec ma femme, on a pris la voiture. J'ai conduit pendant 20 minutes, euh, je pense. Et en fait, je n'avais pas le droit de conduire parce que je n'étais pas encore euh, assuré. J j pas, euh, on n'avait pas appelé l'assurance pour mettre mon nom dessus. Donc, euh, si je m'étais fait arrêter à ce moment-là, ça aurait été chaud bouillant pour moi. Euh, donc voilà, première expérience de conduite euh, illégale. Allez, je te souhaite un bon week-end, une bonne semaine. Euh, si tu veux nous rejoindre vraiment, ça me ferait super plaisir. Les places sont limitées, je me répète, mais c'est vrai. Il ne reste plus que six places. Donc, si tu es vraiment intéressé par un accompagnement premium par moi-même et que tu veux que je sois ton mentor pendant six semaines, va sur passionformation.com inscris-toi et j'ai hâte de travailler avec toi. Je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao